Ecoute le monde les Orstoniens, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour cette dernière euh, vidéo reveal. Alors j'ai pas fait beaucoup de vidéos reveal, mais j'ai quand même reveal toutes les cartes de la nouvelle extension. Mais l'idée c'était euh, plutôt de faire une vidéo par semaine pour analyser un gros paquet de cartes. Et ça permet aussi d'avoir, je trouve, une analyse plus précise parce qu'on a un petit peu plus d'informations sur les autres cartes de euh, l'extension. Le euh, le set fondamental aussi, finalement, qui est sorti la semaine dernière, pouvait évidemment aider à analyser tout ça. Donc là maintenant, Maintenant on a toutes les cartes de l'extension qui sont sorties, le set fondamental qui est sorti donc on a énormément d'infos pour un petit peu mieux analyser les cartes. Par contre voilà toujours compliqué de savoir évidemment ce qui va performer euh, finalement dans la méta alors euh, hier soir il y a euh, les 22 dernières cartes qui ont été révélées plus euh, je vais analyser dans cette vidéo les autres qui sont sorties quelques jours avant, donc il y a à peu près une trentaine de euh, cartes qu'on va analyser. Je tiens à vous rappeler que, enfin à vous rappeler, à vous dire tout simplement, en exclusivité mondiale, entre guillemets, euh, on est quelques-uns comme ça en Europe à avoir cette possibilité-là. Je jouerai la semaine prochaine, alors je ne peux pas encore vous donner le jour, euh, la date et l'heure, mais la semaine prochaine... Je ferai une petite vidéo pour l'annoncer. J'aurai la possibilité euh, de jouer euh, avec la nouvelle extension. Alors, l'extension, elle sort évidemment le 11 avril, donc mardi, toujours les mardis, mardi 11 avril, donc dans un peu plus d'une semaine. Et normalement, la semaine prochaine, euh, je, voilà, je pourrai jouer avec la nouvelle extension dans la nouvelle méta, finalement, on sera comme ça une dizaine, une quinzaine en Europe à pouvoir s'affronter. Ça va être euh, méga, méga, méga cool. Et normalement, peut-être un ou deux jours avant, euh, en stream, euh, je ferai euh, bah, finalement une, une après-midi un peu théorie crafting où je créerai finalement les decks pour la journée euh, de demain ou de l'après-lendemain. Donc voilà, je vous inviterai vraiment à venir sur Twitch pour cet après-midi théorie crafting, et euh, évidemment cet après-midi euh, gameplay euh, avant-première. Alors, euh, on va commencer par le Chevalier de la Muerté. Alors, Chevalier de la Muerté, il y a cette carte-là qui est euh, sortie. Euh, le Chevalier Death Metal pour 3 mana, euh, provocation 3-4, il va coûter des PV au lieu de cristaux de mana, si votre héros ou héroïne a récupéré des PV pendant ce tour. Euh, alors, c'est assez étrange, parce qu'en général, Rune de sang on va plutôt jouer, euh, on va dire contrôle. Là, ça veut dire que... Pour moi, c'est plus un truc. Encore si c'était une grosse créa. On se dirait, bon, c'est une grosse créature. Je sais pas, un truc qui coûte 6 avec des stats 5-6. Bon, plutôt dans un deck euh, un peu contrôle qui a envie de mettre un gros taunt. Là, finalement, ça a l'air presque d'une carte de tempo, mais avec un effet heal. Euh, voyez, donc voilà. Je trouve ça un petit peu étrange. Je trouve que la carte est intéressante finalement. Euh, le fait de pouvoir à la fois soit la jouer en, en pour 3 mana 3-4, soit la jouer euh, pour 3 PV 3-4. Euh, je trouve ça pas trop mal. Après, est-ce que dans un deck contrôle, euh, t'as envie d'un truc comme ça Est-ce que t'as pas envie des trucs un petit peu plus lourds Je pense que tu peux, en fonction de la méta, encore une fois, si la méta est très... Euh, ça, c'est vraiment une phrase qu'on va dire souvent, mais en fonction de la méta, évidemment. Mais euh, en général, quand c'est en fonction de la méta, ça veut dire que la carte n'a pas énormément de polyvalence. Le top méta, en général, ou les decks top tiers, comme on pourrait dire, souvent, ils sont caractérisés par leur polyvalence, en tout cas par la polyvalence de leur carte. Je trouve la carte cool, je trouve vraiment la carte cool mais euh, voilà petit point d'interrogation je suis pas sûr qu'on joue ça dans un euh, rune de sang euh, contrôle euh, et dans un rune de sang agro euh, bah, Est-ce que finalement tu vas avoir vraiment autant de cartes que ça qui vont te permettre de récupérer des PV Ça j'en suis euh, clairement pas persuadé, donc point d'interrogation, mais cartes quand même intéressante. en tout cas pas une mauvaise carte. Euh, ça pour le coup, alors moi je trouve ça assez mauvais, je sais pas ce que vous en pensez. Alors l'avantage c'est que c'est que euh, un, une rune de gif, donc on peut le jouer dans des euh, deux couleurs, trois couleurs, etc. Inflige... Euh, euh, en cri de guerre de points de dégâts, et final, donc si y a, vous n'avez plus de mana flottant, euh, il va infliger à chaque adversaire, donc il va mettre deux euh, à tout le monde, donc c'est une espèce de consécration en soi. Euh, je sais pas, euh, sachant qu'il y a déjà une consécration euh, en rune de givre, hein, si je dis pas de conneries, il y a évidemment des AoE en rune euh, de sang. Euh, je sais pas trop, bon, le final, parfois il y a des situations où tu vas pas pouvoir le caler, quoique en rune de givre en général, tu as plein de petites cartes. Voilà, je trouve ça pas exceptionnel. Euh, encore une fois, c'est pas une mauvaise carte, mais voilà, ça ça, ça me parle pas spécialement. Euh, donc voilà, ça c'est je préfère à limite la 3 4 que je préfère la carte rune de sang que cette carte rune de givre. Mais après voilà, ça ce n'est que mon avis. Euh, mais voilà, je, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit euh, totalement euh, spécialement fort pour le coup et il y a plein de match-up où ça va pas faire grand-chose et euh, tu préférerais avoir des sorts un petit peu de value, de choses comme ça ou des cartes de value des créats de value Typiquement, euh, euh, le 2-2 qui fait piocher euh, en, en Crit de Guerre, en Ral d'Agonie. Enfin voilà, des, des cartes qui vont générer d'autres cartes. Là, t'as juste une carte finalement qui fait un, une AoE. Est-ce que t'as pas envie d'une AoE qui fasse piocher Est-ce que t'as pas envie de, juste d'avoir des anti-bêtes Enfin bref, voilà. Euh, donc, je crois que c'est tout, hein, en, si je dis pas de bêtises. En, en, en tout cas, qui est sorti en. Je vérifie, mais c'est bien ça. En, en chevalier de la moerté. Alors, en chasseur de démons, en chasseur de démons, on a, euh, alors, on a la toolbox euh, Ruée, euh, très intéressante avec, par exemple, ça, morsure de serpent, euh, donc qui a rué, plus un plus un pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Donc voilà, ce genre de truc on a déjà connu. Hein, finalement, on va jouer évidemment plein de petites euh, un Ruée, sachant que, euh, euh, non, ça c'est pour le côté marginal, mais j'y pense parce que sinon je vais l'oublier. Le petit sort étudie lidaris, si je dis pas de conneries, il revient. Dans le set fondamental, donc ça, ça peut être hyper hyper intéressant. Euh, donc lui, il va invoquer deux petits Illidari 1 avec Ruée. En euh, marginal, justement, il va invoquer 1 euh, de, de plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour 2, on peut en avoir trois. C'est très très très très très fort. Euh, même pour 2, 2, ça peut être pas mal. Alors ça, on l'avait déjà analysé. En Ruée, on a ça. Vous pichez deux serviteurs avec Ruée, il coûte un cristal de moins. Donc voilà, la carte a un petit peu value Ruée qui permet d'avancer dans le deck, qui permet de générer de la value. Peut-être vous voyez où je veux euh, en venir bah, finalement, vous avez lui en légendaire. Euh, une fois qu'un serviteur allié avec Rué euh, a attaqué, donne plus 1 d'attaque à vos serviteurs. Donc euh, voilà, ça c'est quand même un, un gros bébé. C'est une bonne carte. Moi, ce, cette toolbox ruée, finalement, bah, en fait pour moi, il y, y a entre guillemets deux types. Vraiment, si on schématise à mort, deux types de euh, deck, euh, euh, on va dire Ilidan. Euh, si on enlève mais les combos, mais même les combos, on les met dans un, dans dans, dans une euh, un archétype c'est les decks agro et les decks on va dire contrôle il n'y a pas vraiment de mid range de choses comme ça et en fait les aggro sont très agressifs et en général les contrôles bah, vont être bursty et moi je vois bien un deck contrôle parce que des contrôles un peu en mode prêtre en mode guerrier qui vont contrôler le board finalement il n'y en a pas tant que ça en général c'est des contrôles des contrôles ou des combos mais qui ont vraiment vocation à tuer l'adversaire ça ça peut en fait ces cartes ruées moi je les trouve intéressantes alors peut-être que Trouver la vie un peu bizarre, mais euh, l'analyse un peu bizarre, mais je les trouve intéressantes parce que je pense pas que ça va être des cartes jouées dans aggro. Je pense que ça peut être des cartes jouées dans un deck contrôle. Je pense qu'on peut vraiment peut-être jouer un deck contrôle qui va avoir une vraie présence sur le board, mais pas une présence en mode « Je stack 2-3 cartes en main et avec ces trois cartes, je vais faire une grosse AOE. » C'est ça en général Illidan. Et derrière, c'est pour ça qu'on joue combo. ces cartes-là peuvent servir en général au combo. Là, je pense qu'on peut vraiment avoir une espèce de petite toolbox avec ça en ruée qui est très intéressante. Alors ça, c'est presque ça donnerait le côté aggro, mais je pense que c'est de base une bonne carte pour, euh, pour contrôler. Et puis derrière, c'est un petit peu paratonnerre, c'est ça aussi l'idée. Euh, ça, ça va être la carte de contrôle qui va permettre d'avancer dans le deck, d'avoir des petites ruées. Enfin, voilà, Je pense que ce côté ruée, il peut servir euh, clairement, c'est que des bonnes cartes hein, dans l'absolu, il peut servir vraiment cet archétype un petit peu, euh, un peu contrôle. Le problème d'agresser avec les ruées, c'est un petit peu comme euh, guerrier qui essaye d'agresser avec des cartes ruées aussi. C'est qu'à un moment, les ruées, ça va surtout être fort si l'adversaire t'agresse et que toi, tu génères de la value avec tes ruées. Mais t'as pas charge, t'as pas en général assez. t'as pas plus de puissance qu'une carte qui n'a pas ruée. Donc en général, agro-ruée, ça marche pas trop. Euh, même si, voilà, on a connu par exemple le guerrier, on pense au guerrier avec la ruée, le guerrier qui se blessait, qui blessait ses créatures qui était finalement un deck un peu aggro, mais ce deck-là, finalement, il n'a jamais vraiment été puissant. Il a été puissant que, et contre, surtout, les decks qui étaient des decks créatures. Donc euh, voilà, ça, ça peut être assez intéressant. Euh, on a ça, qui est très très cool. Le guitariste soliste. Alors lui, va, il peut rentrer dans plein plein de... Euh, D'archétype je trouve Mais, mais évidemment c'est la carte contrôle euh, géniale Moi je le trouve génial euh, Clairement ça aurait presque pu être une légendaire Je trouve si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs Vous piochez un sort, un serviteur et une arme Pour 5 mana, une 4-3 qui fait piocher 3 Ça fait penser un peu au baraque finalement Sauf que là on va pas piocher des petits sorts à 1 On va piocher peut-être notre arme On a peut-être que deux armes dans le deck euh, On va peut-être piocher notre arme euh, Bon le serviteur normalement on va, on va en avoir euh, J'imagine plusieurs et justement ça peut être peut-être des ruées. Mais voilà je trouve que la carte est vraiment vraiment vraiment très cool dans justement l'archétype un petit peu contrôle. Euh, évidemment, dans aggro, je ne pense que ça rentrera jamais. Mais voilà, dans un archétype contrôle, peut-être dans un archétype combo, euh, ça peut, avec justement peu de créa. Genre, euh, ça peut être hyper, hyper sexy. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Et il y en a une autre qui est évidemment exceptionnelle. Exceptionnelle, c'est l'avant-goût du chaos. Dans un deck contrôle, évidemment. Mais même dans tout, euh, fiche de points de dégâts à un serviteur. Euh, c'est un sort de fiel. Et en finale, il va découvrir un sort de fiel. Donc, si... Euh, Finalement il ne vous reste plus de mana au moment où vous le jouez, vous allez mettre 2, découvrir un truc, voilà c'est typiquement le genre de truc qu'on a envie de jouer euh, euh, dans tous les decks, même dans les decks combo, la petite créature du début tu vas la détruire, euh, tu vas pouvoir récupérer un sort de fiel de pioche ou même d'AOE dans Tibet pour les prochaines créatures, ça franchement c'est limite l'auto inclus dans tous les decks, peut-être dans un agro bien vénère tu vas peut-être pas la mettre mais dans tout ce qui n'est pas finalement full face, je pense que c'est la carte qu'on va mettre, donc euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, le Fiel, il a l'air cool, enfin le Fiel, le chasseur de démons, pardon, euh, il peut aller dans contrôle, il peut aller dans agro, on a vu des, des trucs agro, enfin voilà, agro ça existe évidemment euh, toujours, euh, on a vu des trucs avec les armes qui peuvent être très intéressantes, euh, des combinaisons contrôle-armes, il y a le côté marginal qui, avec le Gleftar hein, qu'on a analysé euh, la semaine dernière, qui vraiment le must-have, la carte qu'il manquait finalement à cet archétype marginal, donc plein plein de choses, et c'est ce qu'on veut voilà, gros, gros casse-tête, si je puis dire, sur, euh, sur Illidan, et moi ça me plaît. Alors le druide, le druide c'est très très particulier. Euh, alors le druide on a l'esprit libre. Qui est... Il y a là cette, cette euh, on va dire un peu cet archétype un peu. Alors la quête s'en va, évidemment, les quêtes euh, dégagent, mais il y a cet archétype un peu.. Parce qu'il y a une rotation. Hein, euh, un peu pouvoir héroïque, basé sur le pouvoir héroïque. Avec ça, par exemple, critère et Raldagonie, votre pouvoir gagne plus 1 euh, d'armure en plus pendant cette partie. Donc euh, ça, ça peut faire un. un, un... Un plus 2 d'armure finalement. On a euh, la même chose avec euh... c'est pas ça. la même chose avec l'attaque. Donc ça, quand ça va mourir, ça va faire plus de. Le, le pouvoir va faire plus 2 d'armure. Donc on a euh, le petit loup, le chat groovy, finalement, qui lui va donner de l'attaque. Donc euh, là, le pouvoir déjà pour 2. Si on joue les deux, par exemple, il va donner. Euh... Au lieu de faire plus 1, plus 1, il va faire plus 3, plus 3. Euh, donc ça va. Enfin plus 3 d'attaque, plus 3 d'armure. Donc ça va être vraiment vraiment vraiment sexy. On a par exemple ce genre de choses. Alors, on a ça euh, qui marche bien, par exemple. Euh, enfin, qui donne de l'intérêt au pouvoir avec ce plus 2 d'attaque, plus 4 d'armure. Ou alors, ça change évidemment. Hein, c'est le, euh, euh, le côté harmonique. Euh, ça va faire plus 4, plus 2. Voilà, c'est pas exceptionnel ça, mais c'est plutôt cool, je trouve. Euh, ça peut contrôler. Ça peut à un moment faire un peu, un peu plus d'armure pour contrôler une petite carte. Euh, et on a lui, voilà, ce, la, la légendaire qui est qui n'est pas forcément la meilleure légendaire, justement, euh, avec des effets... Enfin, c'est pas la, mais c'est clairement peut-être la... Je sais pas si je pourrais dire la plus mauvaise légendaire de classe. En tout cas, dans, dans cette euh, extension, évidemment. Mais je trouve qu'elle a quand même du sens. Elle invoque deux uran 1 avec provocation. Elle s'améliore avec l'attaque et l'armure que votre héros ou héroïne gagne pendant ce tour. Alors, c'est pendant ce tour... Euh, ça veut dire qu'il faudrait jouer peut-être avec Anubarak. Avec Anubarak, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, c'est... C'est assez étrange... C'est pas exceptionnel, mais voilà, ça peut être un truc qu'on pourrait rajouter dans ce genre un petit peu d'archétype, mais en même temps, on va pas jouer un archétype, on va dire, euh, pouvoir héroïque, juste pour ce, ce gars-là. Il euh, y avait quoi qui était cool Il y avait ça, voilà. Justement, ça c'était très bien, euh, très très bien. Euh, vous piochez deux cartes. En fait, je pense que ça va se rajouter à l'archétype un peu rampe. C'est-à-dire que ça va être le, le moteur un peu défensif. Là où avant, dans le rampe, on était en mode turbo-rampe. C'est-à-dire mana-mana, guf mana, mana mana Là, on va être un petit peu plus en mode équilibré. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des cartes de rampe, des cartes pour accélérer la mana. Mais on va être un petit peu plus précautionneux avec nos points de vie un peu plus défensifs. Donc ça, ça peut être assez intéressant. Euh, moins, moins débile, moins polarisé en somme. Parce qu'avant, vraiment le druide c'était je joue Golfish, c'est-à-dire toi, fais tes trucs dans ton coin, agresse-moi si tu le souhaites. Moi, je vais développer du mana et ensuite avec ce mana, quand je vais avoir deux fois ton mana, je vais faire des trucs qui vont me permettre de récupérer le board ou gagner plein de points de vie, etc. Là, on va devoir évidemment s'accélérer en mana, mais de temps en temps, on va quand même devoir se défendre un peu. Et justement, avec les petites cartes, ça peut être très intéressant. Donc, je vois bien un ramp, ça peut être presque une première. Un ramp qui jouerait justement euh, ces deux petites euh, créatures-là. Ça a bugué. Ah non, euh, donc voilà, un ramp qui jouerait euh, le petit Chagroubi, qui jouerait le petit esprit Lip. ça peut être super intéressant, euh, même un agro hein, dans l'absolu. Euh, et avec ça, va, par exemple, vous piochez deux cartes, coûte un cristal de moins pour chaque point d'attaque euh, de votre héros ou héroïne. Donc ça, ça peut être pas mal si on a bien stacké l'attaque euh, pour deux mana, ou alors même tout simplement en combinaison avec le, le sort, hein, plus 4 d'attaque, plus euh, d'armure, on fait le sort à deux. Ça, on le joue pour euh, ben, gratuit finalement. Donc voilà, ça, ça peut faire des combinaisons assez intéressantes. Mais toujours dans l'esprit rampe. Évidemment, on peut jouer dans l'esprit agro. Mais quand tu joues agro, ça, ça va être bien. Mais en même temps, ça dans agro, ce n'est pas des cartes exceptionnelles. Vous voyez, le petit 2-1, euh, le petit ça. Euh, ça dans agro, c'est pareil. Tu as plus envie de mettre une créature T2 que mettre ça. Donc voilà, il faut voir. Je pense c'est pour ça que je le vois plus dans un archétype euh, rampe. Et enfin, on a le rythme et racine. Donc voilà, justement, dans cet archétype romp, ça peut être pas mal, mais c'est une carte qui est assez polyvalente. La question, c'est est-ce qu'elle est forte Elle est polyvalente, mais est-elle forte Choix des armes. Euh, invoque 3 anciens 5-5, mais dans 2 tours. Alors l'adversaire ne sait pas. Et euh, l'effet arrivera, euh, évidemment, euh, après. Donc il y aura un effet musical qui arrivera au moment où les anciens ou les géants arriveront. Donc ça, c'est plutôt rigolo, on va dire. Ou 3 géants 8-8 dans 4 tours. Voilà, ça va dépendre des, si des situations, mais je trouve que moi, j'aime bien la carte. Euh, c'est légendaire, alors voilà, c'est une carte qui est énigmatique, c'est la première fois qu'on a des effets un peu comme ça, euh, faudra voir évidemment en fonction de la méta, la méta euh, euh, sera-t-elle très agressive Quand je dis très agressive, je ne parle pas forcément des decks aggro, des decks toxiques, je peux parler aussi des decks combo, c'est-à-dire que est-ce que si on joue ça T4, T5, est-ce que les decks combo, donc on ne va pas les agresser, on va, en gros on va dire pour 4 mana je fais rien et plus tard il y aura des choses, est-ce qu'un deck combo finalement, il, les decks combo seront rapides Finalement, arriveront à mettre en place leur. leur euh, Est-ce qu'ils arriveront à mettre en place leur, euh, leur setup rapidement Ça voilà, ça on peut pas le savoir. J'ai l'impression que dans cette méta, il y aura un petit peu moins de deck combo, un peu plus de deck board centric. On va revenir à un peu un hearthstone qu'on aime finalement, un hearthstone de board. Donc si c'est le cas, ça peut être super, super, super intéressant. Euh, je pense que les trois anciens 5-5, ça m'a l'air mieux que les 3 géants 8-8. Clairement, parce que 4 tours, c'est vraiment hardcore. Donc euh, pour moi, 3 anciens 5-5 dans 2 tours, je trouve ça vraiment cool. Après, on verra. Mais voilà, il y a des trucs à faire avec le druide. Il y a toujours des trucs de mana. Il euh, y a des trucs un peu plus big. Euh, voilà, donc il euh, y a des choses en agro. Il y a des choses avec le pouvoir. Il y a des choses défensives. Un peu plus de, de cartes défensives que d'habitude. Un, un peu moins de mana débile. Donc euh, voilà, on va revenir à des, des standards un peu classiques du druide et pas des choses débiles. Moi, ça me plaît. Après, est-ce que c'est pas ça qui va... Est-ce que justement, revenir à des choses standards en druide... Ça va pas le faire disparaître, vous voyez, est-ce que le druide il a pas besoin justement d'être hardcore, euh, hardcore mana quoi, si je puis dire. Euh, alors, en chasseur, il y a des choses vraiment, vraiment, vraiment rigolotes. Alors, en chasseur, on avait vu la dernière fois l'espèce de synergie un peu euh, où on va jouer des petits sorts, etc. Alors, on a l'harmoniste, qui est euh, plutôt intéressant, très intéressant, même si euh, pour 3-4-2, et euh, vous allez découvrir un secret. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on va jouer dans les decks un peu contrôle, les decks sorts justement. Euh, les decks un peu big, etc. Donc, ça, c'est une carte qui est exceptionnelle. Dans un agro, on ne le jouera pas. Mais voilà, je pense je trouve que c'est une très bonne carte. Finalement, dans les decks euh, contrôle. On va avoir euh, également. Alors, ça, on l'avait vu. Voilà, ce genre de choses. Grande ambition. Par exemple, l'archétype big, bête. Invoque la bête au coût le plus élevé de votre main. Elle se met en sommeil pendant deux tours. Alors, c'est totalement nul. Ça a l'air nul. Mais en même temps, si on joue des trucs extrêmement strong, pourquoi pas Mais pourquoi pas Mais vraiment, on met. En fait. Limite, si on enlève le semer en sommeil pendant deux tours, genre c'est bien mais on se dit pas « waouh ouais, c'est exceptionnel ». Mais c'est vrai qu'on se dit que c'est bien. Mais bon, pour 5 mana, on va jouer ça là, et la carte va même pas arriver tout de suite. Enfin genre c'est vraiment je paye 5 pour avoir un effet dans deux tours. Mais évidemment, si les créatures sont énormes et les créatures sont énormes et il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Alors Monsieur Mukla c'est pas un truc qu'on a envie de faire avec grande ambition. C'est un truc qu'on a envie de jouer tout de suite, mais c'est pas mal parce que ça va remplir la main de notre adversaire de bananes. Alors, évidemment, si l'adversaire joue aggro, il fait <rire> génial. Par contre, s'il joue contrôle, combo, euh, des decks un petit peu, peu lents, si... voilà. Si en fonction, s'il a pas de créature sur le board, évidemment, ça peut être exceptionnel. Ça lui casse une draw, pourquoi pas. Même si en main, il a que des bananes. Les bananes, évidemment, on connaît, hein, pour 1, euh, plus 1, plus 1. S'il a pas de créa, c'est horrible pour lui, clairement. C'est absolument horrible. Euh, par exemple contre un mage ça peut être très fort, contre un guerrier contrôle, même si guerrier contrôle contre un prêtre ça peut être très cool, parce que le prêtre il a l'air de partir en mode un peu ce qu'on n'aime pas, finalement le prêtre full sort. Donc voilà, je trouve que la carte est plutôt pas mal, on a un 10-10 rué, on a un très très très gros body. Euh, ça c'est bien, ça c'est une vraie vraie vraie bonne carte je trouve. On a euh, le Banjozor pour 10 mana 5-6, c'est une bête, donc là, ça va, ça peut marcher avec le gros sort à 5. Euh, et en ruée, euh, dès que ce serviteur attaque, vous allez piocher une bête et gagner ses caractéristiques. Donc pareil, dans un archétype big bête mais vraiment énorme bête ça peut être euh, pas mal, pas mal du tout. Surtout que si dans la méta, il n'y a pas trop d'AOE en mode du, vraiment des AOE qui détruisent. Si on a des AOE mais de dégâts, ça peut être hyper intéressant. Si ce sont des AOE euh, destruction totale... Ça, ça peut être un peu compliqué. Du, quand je dis AOS et je parle des decks contrôle. évidemment, c'est les decks contrôle ont ça. Et encore une fois, s'il y a les decks combos dans la méta, ah, un deck aussi lent peut avoir du mal. Mais il faut voir sa propension à ce deck-là à se défendre. Et en fonction, s'il arrive à bien se défendre, ça peut être très très très très fort. Et on a lui alors qui peut paraître nul sur le papier, mais le fait qu'il est échangeable, ça rend la chose beaucoup plus intéressante, je trouve. Sans échangeable, ce serait une poubelle. Mais il va ressusciter toutes les bêtes alliées, coûtant 5 cristaux ou plus. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment le genre de truc aussi big qui peut être pas mal. J'aime bien franchement cet archétype. Alors il a l'air presque un peu naze parce qu'on on, l'analyse aussi par rapport aux dernières méta que l'on a connues. Et c'est vrai que bon, ça a l'air tellement lent, le, le jeu il est quand même pas mal accéléré. Mais peut-être que si on est dans une méta avec un jeu un peu plus lent, euh, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, moi j'aime bien euh, dans un deck sort justement, un deck big, euh, big bet avec des sorts qu'on pourrait jouer avec l'arme. On pourrait jouer avec les tonneaux, ce genre de petites choses. Je pense que ça, ce genre de choses, un peu value, ça peut être très intéressant. Et il y a la musicienne aussi. La musicienne, c'est un peu bizarre parce que cet archétype bête, il a l'air big. Et ça, ça a l'air un peu chelou. Genre la prochaine bête que vous invoquez reçoit un plus un plus un. Donc ça, ça a l'air d'être justement dans l'archétype bête agro. Voilà, c'est la petite carte qu'on rajoute en, dans, dans agro. En général, il ne faut pas rajouter trop de choses, il y a déjà suffisamment de choses pour le chasseur, euh, chasseur face, on va dire. Mais bon, dans chasseur face, ça peut une carte très très intéressante en T1. Euh, en mage, alors en mage, il y a plein plein de choses qui sont euh, rigolotes. Alors, on a ce, ce, cet archétype qui se dégage, un archétype sort. Bon, sort euh, en mage, vous allez me dire, ouais, merci, fiche euh ». J'ai bien fait de regarder ta vidéo pour savoir qu'il y a des sorts en mage. Mais vraiment, sort value. On, on, on génère des sorts et on va essayer de générer de la value avec. Alors, on a essayé ça sous la méta précédente. Il y avait des choses avec le grand Maximus, etc. Euh, le Maxinator, je sais pas comment il s'appelait. là, Le grand... Euh le, le, le grand chef là qui rejouait des. Où, où on avait des cartes qui généraient des sorts qui n'étaient pas dans notre deck et on rejouait les sorts euh, qui n'étaient pas dans notre deck, un, un espèce de mage voleur entre guillemets. Voilà, ça a pas trop marché, il y avait un peu trop de combos dans la méta, un peu trop de deck agro. C'est un peu trop lent comme, comme deck, mais c'est un deck clairement qui peut revenir et qui peut s'améliorer aussi avec ce genre de choses. Alors on a, on a par exemple maxi, euh, Maxitude à l'infini, découvre un sort euh, et renvoie ce, euh, ce sort dans votre main à la fin du tour si on le joue en finale. Donc C'est le genre de truc où en fait on va le faire deux fois dans une game, on va le jouer T2, on va découvrir un sort et le renvoyer dans la main, ce Maxitude, et ensuite bah, finalement on va plus vraiment le jouer à la fin. Donc en général on va le jouer au début parfois dans des tours où on a 5-6 mana, on récupère un sort qui va être intéressant à ce moment-là et on va le faire. Donc, en général on va le jouer deux fois, de temps en temps trois fois, ça génère de la value, après voilà, value, value, value, à un moment si l'adversaire nous agresse, si l'adversaire il met en place une combo, c'est génial. Par contre si l'adversaire il joue contrôle, là il commence à se dire, oh là mais il y a trop de cartes dans la main de l'adversaire, chaque carte va générer d'autres cartes, je peux plus rien faire. Donc voilà, c'est une carte qui est intéressante, si on veut taper, euh, euh, taper la gueule, si je peux dire, au, au prêtre value qui va être peut-être très fort dans la méta, ça peut être un super deck, le mage, euh, justement, value. Après, il faut voir, encore une fois, sa propension à se défendre. Voilà, euh, la value, c'est bien, mais il faut pouvoir euh, résister. Et il faut pouvoir alterner un sort, de un sort défensif, un sort value, un sort défensif, un sort value. En tout cas, c'est une carte qui est très intéressante. On a l'arme qui est cool, évidemment. Clavier Cosmique pour deux. Une fois que vous avez lancé un sort, invoque un LM aux caractéristiques égales. À son coup, perd un point de durabilité. Donc ça, c'est pareil. Ça va être un peu le sort défensif. Et en même temps, je mets euh, en place du board. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup. Ça, je trouve que c'est vraiment la carte qu'il fallait dans ce genre d'archétype pour espérer que l'archétype soit fort. On a euh, euh, Retour dans le temps, découvre une copie d'un autre sort que vous avez lancé pendant la partie. Donc ça, ça peut être pas mal aussi. Euh, voilà C'est une carte un peu classique ça finalement, mais voilà il y a arcane Donc il euh, faut voir avec les Arcanes s'il y a moyen de faire des choses avec euh, la légendaire de la méta précédente, hein, si je dis pas de bêtises, qui copie les, qui copie les sorts Arcanes. Bon, je ne pense pas, je pense que cette carte est un peu naze, mais bon. Admettons, en tout cas, ça c'est très très intéressant. On a également, euh, voilà, l'Holo Technicien. Alors, lui, il est cool, hein, sachant que, si c'est pas de bêtises, le, le sort en 1 qui met 3 euh, trois petits, trois petits dégâts, 1 en AoE. Ah, je sais plus son nom, c'est horrible. Euh, bref. Euh, étoile, étoile euh, étoile quelque chose, bref. Euh, voilà, ça, ça peut être pas mal avec Holo Technicien, avec le pouvoir héroïque, évidemment. Voilà, ça, ça fait penser un petit peu au sort de, de chasseur qui dit euh, « euh, mes sorts ont poison euh, » un mana, mes prochains sorts ont poison, donc enfin euh, les prochains dégâts que je mets vont avoir des sorts poison. Enfin non, c'est mes sorts en poison, en fait tout simplement. Euh, donc voilà, ça peut être hyper intéressant, ça, euh, plutôt cool, justement en carte défensive euh, dans ce deck justement avec euh, plein plein de sorts. On a euh, jeu de lumière, lance de rayon qui inflige deux points de dégâts aux adversaires, lance un rayon de plus pour chaque jeu de lumière lancé pendant la partie. Alors c'est pas genre un rayon qui met deux à tout, je pense pas. Sinon c'est vraiment trop pété. Ça veut dire pour trois mana, on va faire en gros, 4 dégâts à toutes les créas, parce que aux adversaires, 4 dégâts à toutes les créas et aux joueurs, ce serait beaucoup trop fort. Je pense que c'est euh, un truc pour 3 qui met pouf 2-2, un peu comme euh, Gla, finalement, Gla euh, rayonnant en, en, en paladin, vous voyez. Donc ça va faire 2-2, ça peut aller dans la tête de l'adversaire et après, voilà, si on arrive à le, le, le découvrir, justement avec le sort précédent, on va découvrir un sort déjà joué, ça peut être plutôt pas mal. Euh, si on arrive à le copier, il y a des choses qui copient également, donc euh, voilà, c'est une carte qui peut être intéressante, c'est euh, une carte qui peut être un petit peu le, la carte à la fois défensive, à la fois bursty, le truc un peu, euh, la, un, entre guillemets, un peu la carte clé du, du paquet, il y a ça, par exemple, copie le sort au coût le plus élevé de votre main, donc ça peut être pas mal pour copier, euh, alors c'est un peu bizarre, mais en général on ne va pas avoir ce sort à 3 en, en copie le plus lourd, mais voilà, ça peut être intéressant justement dans ce côté un peu value. Euh, ça aussi, si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, invoque deux amplis 1, 2 amplis 1-2 avec dégâts des sorts. Donc voilà, dans ce côté, un petit peu Burst, contrôle, euh, ça peut être pas mal. Je trouve ça pas exceptionnel, mais je trouve que c'est pas une mauvaise carte. Après, voilà, des 2-4 qui mettent des petites créas, les petites créas se font gérer tout de suite. Et si tu veux, tu veux partir en combo avec, ça demande quand même 4 mana pour avoir juste dégâts des sorts plus 2, pas fan. Mais par exemple, il y a ça, voilà, montez le volume, vous piochez 3 sorts et vous faites une découverte d'un copie de, de ces sorts. Donc ça, c'est pareil, vous récupérez plein de sorts pour 4 dans la main. Euh, voilà, en termes de value, euh, ça se pose là, c'est vraiment exceptionnel en termes de value. Après, voilà, pour 4 mana, c'est si l'adversaire, lui, pour 4, il va jouer 2 créatures, pour 4, tu vas juste générer des sorts. Donc, à un moment, il faut aussi avoir la possibilité de, re, de, de te défendre sur les tours précédents. Vous voyez, sur un T5, de pouvoir tuer les créatures qui ont été jouées avant. Est-ce que la méta permettra ça hommage mage ça, euh, c'est un peu dur à, à le savoir. Et enfin, on a Synthétisation. Ça, j'adore pour le coup. Euh, ça fait penser un peu au sort de Chasseur qui, pour Amana... Non, sort de druide, c'était en druide, euh, qui n'a jamais été joué d'ailleurs pour Amana, qui mettait en main un... une carte à deux, une carte à 3, je crois. Et peut-être même une carte à un. Non, c'était une carte à deux, une carte à trois. Là, c'est un élémentaire à 1, à 2, à 3. Donc ça, en termes de value, c'est très intéressant. Je suis pas sûr que ce soit joué dans le même archétype que justement les cartes qu'on a vues précédemment. Mais euh, peut-être dans un Magellem. Pourquoi pas Est-ce que Magellem va pouvoir exister En fait, c'est très fort. Mais c'est dur d'imaginer cette carte dans la méta. Mais en fait, la carte en soi, elle est exceptionnelle. Pour 1, on a un T2, un, T3, un, un T1, un T2, un T3 dans la main. Donc ça permet toujours de pouvoir curver. Je pense que ça peut être intéressant avec le côté final. Finalement des cartes finales où ce petit sort à 1, on va pouvoir le rentrer pour avoir le final sur nos sorts. Et derrière, on va pouvoir re-avoir un petit truc à 1. Moi, j'aime bien la carte. Après, euh, voilà, dur à, à, à, imaginer, euh, à imaginer dans la méta, mais j'aime beaucoup, beaucoup la carte. Alors, en palouf, on, a, on est vraiment sur le retour du paladin euh, euh, bouclier divin, très, très fort pour le coup. On a ce genre de choses. Feu des projecteurs pour deux mana. Euh, alors, c'est une erreur de traduction en français. Hein. Alors, il est échangeable évidemment. Il va convertir le bouclier divin d'un serviteur allié. Ah, c'est ça, c'est bien ça. Le, convertir, le bouclier divin d'un serviteur allié en alimentaire 5-5. Donc... Euh, Là, pour le coup, il n'y a pas d'erata parce que sur certains sites, il y a un erata. Donc, c'est le bouclier divin. Donc Par exemple, si on fait tour 1, euh, une créature bouclier divin, T2, on va transformer ce bouclier divin en 5-5. C'est pas la créature qu'on transforme, c'est le boubou divin. Donc, ça peut être très intéressant. Ça marche évidemment avec le sort 1-3 qui nous donne bouclier divin et des joue un sort sacré. On récupère ce boubou divin. Donc, on transforme notre bouclier divin sur notre perso en 5-5. Euh, ça, c'est vraiment très, très cool dans cet archétype-là. Euh, c'est des archétypes qui sont plus faciles à analyser finalement parce qu'on les connaît déjà cet archétype un peu paladin, agro, range, bouclier divin, etc. Ça aussi, un hein, plus un plus un, un serviteur allié aléatoire. Euh, dès que vous jouez des serviteurs, euh, vous allez l'améliorer. Donc ça c'est très très très fort. La petite arme qui va permettre de nous défendre. Et derrière on a évidemment le petit plus un plus un qui va souvent être plus trois plus trois plus quatre plus quatre. Euh, et en plus sur un boubou divin ça peut être exceptionnel. On a, lui, Bouclier Divin. Vos serviteurs avec Bouclier Divin ont plus de Donc lui, il est 4-2. Ensuite, il sera 2-2 euh, pour 3 mana. L'image est magnifique. La carte est vraiment exceptionnelle. Ça, on adore. Je passe vite parce que, voilà, encore une fois, c'est facile à analyser. Vous invoquez deux serviteurs de votre deck coûtant un cristal euh, final, leur confère provocation. Ça, c'est des trucs qui sont plutôt cool. Euh, alors, dommage que leur final, c'est provocation. Ça aurait été pas mal un final plus sympa, genre plus 1 d'attaque, ou plus un plus un ou... Je provocation. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ça je suis pas sûr, mais je trouve que la carte est, a du sens en value. Surtout avec toutes les petits 1, les petits boucliers divins, protectrice vertueuse, on a le, la soldate sanguine, etc. Euh, franchement, pour 3, tu ramènes deux soldats provocation. Et ça, c'est vraiment cool. Enfin, c'est ça, ça veut rien dire, c'est ça. Mais c'est vraiment cool. Alors ça, c'était le truc qui donnait beaucoup divin au, au perso. Euh, ça, on l'avait déjà analysé. Euh, Bug Très très très très très cool. Même exceptionnel hein, on va le dire. Bouclé divin. Une fois qu'un personnage allié. Personnage. Hein, donc notre héros. Ou évidemment. Euh, créas, euh, Un personnage allié a perdu bouclé divin. ou piochez une carte. Donc lui au moins. Il va piocher avec lui. Euh, ce qui va perdre bouclé -Bou divin souvent. Il va piocher une carte. Et derrière on va souvent piocher. Un ou deux. Trois. Ça, c'est énorme C'est vraiment le truc qui manquait, parce que bouclier divin, ça peut être très agressif, très, très value dans le sens où c'est résilient, mais parfois, il peut manquer un petit second souffle, un petit troisième souffle, et le, le jitterbug, il peut permettre ça. Donc, pour moi, c'est vraiment la carte qui manquait à cet archétype pour qu'il devienne extrêmement fort, même s'il a déjà été fort dans l'histoire d'Hearthstone. Moi, j'y crois énormément, énormément à cet archétype. Donc, en euh, Paladin, on a vraiment, pour le moment, deux archétypes qui se dégagent. L'archétype, évidemment... Euh, euh, alors il peut y avoir l'archétype mecha, parce qu'il y a le retour du magnétisme, faut voir, mais sinon l'archétype, en tout cas avec les cartes de classe, euh, bouclier divin très aggro, et l'archétype big avec l'ennui aux troupes, avec euh, la danseuse vedette, etc. Et on a Disco Harmonique qui pour le coup va plutôt rentrer selon moi dans l'archétype euh, so, euh, créa où en, en fait t'as pas envie de jouer de petites créas, t'as envie de jouer juste plein de sorts et des grosses créas qui se ramènent et pour le coup le Disque Harmonique qui va bien parce que c'est à la fois un, un sort, donc tu mets pas des créas dans ton deck et en même temps c'est un sort qui met du board et c'est ce que tu veux aussi dans contre les decks contrôle. t'as de as, as envie pardon, de pouvoir mettre du board et pas que avoir je sais pas, euh, sur les 30 cartes de ton deck, euh, 20, euh, je sais pas 22 sorts euh, défensifs et 8 créas que tu vas ramener T'as envie d'avoir voilà, des sorts aussi qui mettent des créas, et ça c'est bien découvrir un sort coûtant 5, invoqué avec plus 1 plus 1, ou l'inverse, avec le côté harmonique, donc tu vas découvrir un, un, une créature à 1. Donc ça peut être une créature bouclée divin, et plus 5 plus 5, donc ça c'est très cool. Je le vois pas dans des decks boubou-divin, ça je le vois pas dans des decks. En fait, ça je le vois peut-être dans un deck mid-range, en soi est-ce que mid-range paladin va exister Faut voir. Euh, un peu value et tout, avec good card, entre guillemets, un deck avec que des bonnes cartes dans la curve, mais voilà, je vois bien ça dans Big Paladin, et je pense que c'est un truc qui peut vraiment donner du peps à, à Big Palouf, en tout cas, j'ai envie de tester Big Palouf, c'est con, mais pour ça, plus que pour euh, en aux troupes, euh, Kangor, etc. Alors en prêtre, voilà, le fameux retour alors prêtre, on a vu deux archétypes, hein, pour le coup, l'archétype heal, où on va faire un peu un deck aggro, où on va se, se sur healer nos créas pour avoir des effets, donc un espèce de gros combo euh, hyper euh, hyper rigolo mais pas euh, et, et que rend pour l'adversaire dans le sens où ce sera pas OTK ce sera vraiment agro petit à petit il verra sa mort arriver ça c'est euh, et évidemment le fameux euh, deck très très très contrôle euh, avec presque full sword en prêtre voilà qu'on aime ou qu'on aime pas moi c'est vraiment le genre de deck que je déteste mais en vrai je vais aimer le jouer peut-être vous avez ça par exemple la corde de l'ombre pour 3 mana qui va euh, faire moins 5 moins 5 à un serviteur s'il a zéro d'attaque euh, le détruit donc euh, voilà, c'est hyper hyper intéressant. Voilà, c'est juste euh, totalement pété, c'est vraiment l'anti-bet qu'on qu veut bien pour annihiler totalement une carte. Donc euh, voilà, en, en, souvent en, en prêtre on dit qu'il y a beaucoup de dao, mais il n'y a pas forcément de bonne One Target. À part les fameux Shadow Death, Shadow Pain, mais qui sont évidemment euh, situationnels. Là on a un truc qui n'est pas situationnel et qui est très très très très cool. On a en sort, euh, alors ça c'est le genre de truc sur plus de soins qu'on avait déjà analysé. Voilà, éternel d'amour, vos premiers sorts, alors ça il est magnifique ce, ce sort légendaire, vos premiers sorts de chaque tour coûtent, votre premier sort pardon, coûte 2 cristaux de moins, pr euh, prend fin si vous ne lancez pas de sort pendant votre tour. Donc voilà, chaque tour tu vas lancer un sort, soit un sort défensif qui va coûter moins 2, soit un sort qui va générer un autre sort, ce qui fait que tu as toujours des sorts, donc euh, voilà le prêtre, on, on se fait pas de soucis pour lui, euh, même s'il n'y a pas de créa en face, il va quand même pouvoir jouer des sorts en général, donc ça c'est absolument exceptionnel, j'ai un peu peur que ce soit pété genre typiquement, j'ai un peu peur que ce soit la carte qui... Vous voyez, on est, on est un deck prêtre. On, on, on arrive à trouver un deck prêtre fort, à créer un deck prêtre fort. On... Et en général, il y a toujours les win rates des cartes. Et j'ai l'impression que ça peut être la carte qui améliore énormément le win rate du deck quand tu l'as et quand tu l'as pas. Et que ce soit un peu genre le game breaker un peu trop fort. Du style, le... tu joues contre prêtre, il fait éternel d'amour et tu te dis « Ah bah, je vais perdre. »« Je connais la méta, je vais perdre. » Et justement, s'il si l'a pas, tu te dis « T'es bien. » J'ai l'impression que ça peut être hyper récurrent comme carte. En tout cas, ça a l'air totalement pété. Euh, on a en sort euh, « Battez-vous pour moi ». Donc, très très cool. Je essayer deux serviteurs adverses. Ils s'affrontent. Si l'un demeure, on ajoute une copie dans, dans votre main. Donc, euh, voilà. Ça, c'est plutôt, euh, plutôt sexy. Ça permet de, de détruire euh, parfois deux créatures en face. Ça permet en même temps de générer de la value. Tout ce qu'on veut finalement en curé. Euh, et je crois... Ah si, il y a un autre truc. Il y a une A ou e qui est très intéressante. En, euh, prêtre c'est ça le pop harmonique pour 6 mana vous allez mettre 3 à chaque serviteur et vous allez invoquer une pop star 6 6 ou l'inverse c'est harmonique vous allez mettre 6 euh, à chaque serviteur euh, pas adverse à chaque serviteur mais bon vous jouez prêtre on n'en avez pas et euh, vous avez invoqué un 3 3 donc j'ai l'impression qu'on va vraiment revenir à un prêtre extrêmement euh, énervé avec que des sorts et puis euh, je te génère de la value je te génère de la value Là, on va, on, va, on va avoir besoin des decks combo, hein, pour le coup, s'il y a ce prêtre-là dans la méta. Mais, voilà, les amoureux du prêtre vont se régaler. Alors, en voleur, euh, on a vu en voleur, on avait ce côté un peu combo, hein, euh, où on va remonter énormément de cartes, avec par exemple, euh, le beatboxer, voilà. Euh, ça, on l'avait déjà vu, hein, qui finalement, en combo, va infliger 4 dégâts répartis de phase d'alerteur entre tous les adversaires. Donc, voilà, on va jouer un petit peu le, un deck value, avec plein plein d'archétypes, plein, plein de petites cartes combo, justement, qui vont, qui vont bien matcher entre elles. On a euh, ça, qui peut, qui peut se rajouter à l'archétype un peu vol de carte. C'est une carte qui, qui va bien. Ça coûte un mana, ça peut être joué dans les decks combo et tout. Découvre une copie d'une carte que votre adversaire a jouée pendant cette partie. Voilà, je trouve ça euh, hyper intéressant. Surtout que plus tu l'ajoutes tôt, plus tu vas découvrir un truc early game chez l'adversaire. Donc il va pouvoir se rajouter dans ton truc un peu combo. Donc on pile, c'est très intéressant. C'est assez situationnel comme carte. Euh, situationnel, polyvalente, pardon. Donc c'est une bonne carte. Et on a.. Le côté un peu arme. alors on a ça par exemple Hip Hop Harmonique, inflige un point euh, de dégâts et donne plus 3 d'attaque à votre arme et ça peut changer. Donc ça peut 1 euh, un dégât à l'arme et euh, 3 dégâts, enfin 3 dégâts et un d'attaque à l'arme. Donc ça c'est intéressant, il faut évidemment des armes mais voilà il y a le côté un petit peu... Euh, c'est une bonne carte en soi, enfin, franchement ça, ça fait des dégâts et derrière ça booste l'arme, moi j'aime bien. Il euh, y, y a ça par exemple aussi avec les armes, vous piochez 2 cartes pour 3 et final donne 2 d'attaque à votre arme, donc ça c'est très intéressant euh, la chaîne micro, magnifique. Très intéressant euh, également. Et évidemment, je, voilà, je voulais analyser je, je voulais vous montrer d'abord ces deux premières cartes pour voir le le MC Blingotron. Euh, finalement, qui pour 5 et 3-4, euh, les deux adversaires s'équipent de micro 1-2. Tous les dégâts subis par votre adversaire sont augmentés de 1 point. Euh, donc je pense que c'est l'arme de votre adversaire qui a ça en malus. Euh, d'ailleurs, on peut le voir. d'ailleurs euh, Voilà, il y a micro cassé et micro d'or. Donc vous, vous avez... Un micro d'or 1-2 et l'adversaire il a micro cassé. Euh, toutes les sources de dégâts inflige un point de dégâts supplémentaire à votre héros ou héroïne. Donc lui, il a un micro cassé, donc il va devoir détruire son arme. Évidemment, il y a des classes où il va fa facilement récupérer euh, une arme, enfin, euh, jouer une arme pour la casser. Il y a des spots, il y a des, des classes, par exemple, voleur où juste tu vas faire pouvoir héroïque, tu vas casser ton arme. Euh, il y a évidemment aussi des classes où l'adversaire, il a déjà une arme forte et toi, tu vas lui péter son arme en lui donnant ça et là, ce sera intéressant. Euh, mais voilà, f... en général quand tu fais MC sibley Gontro Il faut être fort euh, tout de suite au tour d'après voire à ce tour là, sauf qu'il coûte 5 mana euh, Mais voilà, ça te donne le petit micro d'or Que tu peux évidemment améliorer avec les sorts Alors c'est assez intéressant parce que voilà c'est Tous les dégâts subis, euh, c'est augmenté de 1 Donc avec tous les petits dégâts, avec le beatboxer qui met 4 Si ça fait 1, 1, 1, 1, 1 Ça va faire 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ça peut penser à la petite carte évidemment du, du prêtre hein, Qui augmentait les, les, les dégâts pour chaque joueur La petite 1, 3 pour 1 donc voilà, c'est très très cool, faut voir, ça coûte un peu cher en mana, mais ça peut vraiment être euh, bah, extrêmement puissant. Franchement, si on arrive à créer un truc autour, ça peut être extrêmement... Tout dépend évidemment du nombre d'armes, d'archétypes, armes, de... D armes, de, de... Sachant qu'il y a des armes dans, dans toutes les classes, donc euh, faudra voir comment ça se déroule. Alors en chaman, il y a des choses qui me plaisent bien. Il y a ça par exemple, le saxophoniste, qui est très très cool. Euh, si vous ne contrôlez pas d'autres serviteurs, ajoute un saxophoniste soliste dans votre main. Donc c'est la petite... Voilà, dans un deck contrôle, tu as une petite 1-2 pour 1, -1. est-ce que c'est si fort que ça T'as fait un peu de values dans un deck Murloc, t'as ton T1 avec un autre T1 en main. Moi j'aime bien, je trouve ça sexy, je trouve ça un peu polyvalent, je trouve ça pas exceptionnel évidemment, c'est une vieille 1-2 toute moisie. Mais petit peps, j'aime bien, bien le peps de la carte. On a euh, ça alors qui va être très très cool, Mélomanie pour 0, chaque fois que vous jouez un serviteur pendant ce tour, ajoute un sort de chaman aléatoire dans votre main. Ça fait penser évidemment, euh, vous vous souvenez de, du DK euh, Agatha en chaman il y avait un passif, c'était ça. Dès que vous jouiez un sort de serviteur, si je dis pas de conneries, il y avait un sort chaman aléatoire dans la main. Donc, euh... Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Après le problème c'est que si tu joues, en général tu vas jouer aggro avec plein de petites créas. Le problème c'est que si tu joues aggro et que, bon ça coûte zéro, heureusement. Tu vas avoir des sorts chaman en main. Euh... Et finalement, dans les sorts chaman, il y a beaucoup de sorts de gestion. Donc si tu joues aggro, tu pas envie de récupérer des sorts de gestion, tu as envie de récupérer des sorts de, de boost. Donc euh, mais bon ça te fait de la value, ça te permet de, de, ralent enfin, pas de ralentir la game mais de faire que si l'adversaire te détruit le board, t'es entre guillemets un plan B, alors ton plan B est totalement hasardeux donc faut voir. Moi j'aime bien la carte mais je suis pas sûr que ce soit si fort que ça en vrai mais je si trouve la carte est hyper hyper hyper rigolote et t'as presque envie de la jouer dans un deck combo où en fait d'un coup tu vas jouer plein de sorts, plein de créa et récupérer plein de sorts, faut voir. On a ça dans un deck contrôle, le retour du chaman magnifique peut-être, avec fraîche ambiance, 3 mana, tu rends 8 points de vie, et tu invoques un élémentaire 3-3 avec provoque en finale. Ça, c'est le genre de truc qu'on a envie de jouer en chaman. Le, le petit 3-3 défensif, on récupère des points de vie contre les decks aggro. Je trouve ça absolument exceptionnel. Sauf qu'on a vu pas mal de trucs. Euh, bon, après, c'était les trucs en surcharge. Mais voilà, je trouve ça intéressant et je crois que c'est tout. Hein. Ouais, euh, je crois que tout avait déjà été sorti en chaman. Donc, on a en chaman l'archétype surcharge qui va être très très très fort. Euh, et après, il faut voir avec les archétypes un peu contrôle, les archétypes agro-murloc, il faut voir si Melomanie euh, a du sens. Mais je pense que l'archétype surcharge, il va, vraiment être, euh, il va être vraiment être très fort. Alors en démoniste, on a des trucs bizarres. On a ça, qui est pour moi un mustave, un auto-include, comme on dit. Harp à, euh, à gangre corde, pardon, pour 2 mana. Arme 03. Euh, chaque fois que votre héros ou héroïne devrait subir des dégâts pendant votre tour, lui rend 2 points de vie à la place. Donc euh, tu payes ton pouvoir héroïque paire 2, et en fait tu récupères 2 points de vie, donc en gros ça va te donner en général 6 points de vie. Donc euh, pour 2 mana, 6 points de vie, mais c'est 6 points de vie que tu joues tout de suite tes 2, je trouve ça très très très très très cool, je trouve ça euh, absolument génial, donc ça j'adore, je pense que c'est le genre de truc, quand je dis auto-include, c'est dans les decks contrôles, évidemment dans un agro tu vas pas jouer ça, mais voilà. Dans tout ce qui a vocation à contrôler, ou les decks combo, ça va être très fort, parce que le pouvoir week est quand même important, si on joue combo démoniste, c'est aussi parce qu'on peut piocher des cartes. Et après, on a des trucs un peu bizarres basés sur la fatigue. Vous subissez des dégâts de fatigue, gagne un montant équivalent euh, d'attaque et de points de vie. Donc, si vous n'êtes pas la fatigue, ça va marcher quand même. Hein. Euh, vous jouez ça, si par exemple, il vous reste 20 cartes dans le deck, vous faites pour deux. je pense que vous allez prendre un de fatigue. Et donc, euh, il va prendre euh, plus 1, plus 1. Donc, pour deux, c'est 1, 3, 3. Génial, n'est-ce pas Mais non, il y a d'autres choses qui combattent avec. Est-ce que ça va suffire pour faire un archétype en tout cas, il y a Crescendo par exemple. Alors, Crescendo, ça ça peut vraiment être joué dans un truc fatigue. Le truc, c'est que la créature, là, si t'es à la fatigue, euh, si tu prends 4 de fatigue, déjà, t'as pris 4 de fatigue. Est-ce que pour 2 t'as envie de jouer un 6-6 C'est pas trop. T'es en fatigue, euh, t'es tour 10, euh, t'en fous un peu. Crescendo, par contre, c'est sexy. Vous subissez des dégâts de fatigue, invoque un montant de dégâts équivalent, inflige, pardon, un montant de dégâts équivalent à chaque adversaire. Donc. Euh, si toi tu commences à être à la fatigue, là c'est vraiment vraiment vraiment gourmand Et évidemment euh, si tu fais par exemple la petite créa à 2 euh, Donc t'es à 1 de fatigue, si tu joues ça derrière, bah, logiquement t'es à 2 de fatigue Tu vas prendre 2 euh, de fatigue et tu vas mettre 2 euh, évidemment il y a un autre truc qui va comboter euh, Enfin hein, qui va comboter en tout cas qui va te rajouter de la fatigue sans que tu y C'est euh, chef d'orchestre, pour 5, 4, 5 vous subissez euh, des dégâts de fatigue et invoque autant de Diablotin 3-3. Donc voilà, il faut voir si cet archétype peut euh, exister. Soit en mode je ne joue pas sur la vraie fatigue. Et juste je joue ces cartes-là et ensemble elles ont des effets cool. Euh, soit vraiment je, je pioche un max. Mais encore une fois, quand tu pioches un max, est-ce que quand tu es à la fatigue, tu as envie d'invoquer des créas En général, quand tu es à la fatigue, l'adversaire il a aussi beaucoup de cartes en main. Faut voir. Enfin, pour être à la fatigue vite, il faut faire que piocher l'adversaire il t'agresse. Je trouve ça très étrange. On a ça, qui est très cool dans un archétype contrôle. Inflige 3 dégâts à un personnage. Il est tué, invoque un démon de votre deck. Donc dans un contrôle un peu big. Je trouve ça très très très très cool. Après voilà, il faut vraiment que ça le... Il euh, faut arriver à tuer... Euh, bah avec 3, il faut arriver à tuer. C'est pas forcément évident. Contre un deck contrôle, ça va être très complexe. Mais voilà, ça coûte 6. C'est un peu lourd. Moi, je trouve la carte trop cool. Mais dans un big, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça ouvre. Et possibilité de jouer Big Demonist. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Et la Symphonie qui est... Moi je trouve très très très très très très bien. Très bonne carte. Euh, découvre et joue un mouvement. Place les 6 autres mouvements dans votre deck. Alors ça coûte un peu cher mais... Vous avez, euh, les mouvements, vous avez... Retire les 6 cartes du dessus de, du deck de votre adversaire. Ça c'est peut-être la plus mauvaise je trouve. On a l'orgueil. Euh, qui va euh, piocher un serviteur au coût euh, le plus élevé de votre deck. Euh, et euh, réduire son coût de 6. Donc, euh, sachant que vous allez payer 6, donc vous allez souvent avoir un gros effet, et derrière, les mouvements de, de votre deck coûtent 3, donc ça c'est bien. Vous avez la colère, inflige 6 dégâts à chaque personnage, donc la grosse AOE, 6 dégâts au héros ou à l'héroïne adverse, vol de vie, très cool. Euh, plus 6 plus 6, un serviteur aléatoire de votre main, de votre deck et de votre champ de bataille, très très cool aussi. Piocher 6 cartes, dingo dossier. Euh, invoque un démon 6-6 avec provoque et réincarnation, très sympa. Et enfin... Euh, euh, oui c'est lui, hein. vous invoquez le, le seigneur funeste blasé, donc voilà vous faites, vous payez 6, vous avez une découverte dans un truc plus ou moins cool qui vous fait un effet tout de suite et derrière bah finalement vous allez récupérer des sorts à 3 qui ont des effets assez grandioses. je trouve ça très bien euh, faut voir, j'ai envie que ce soit joué parce que je trouve ça vraiment vraiment sexy et je trouve que voilà, le, la carte est vraiment bien designée pour le coup et euh... eh oui, il y avait ça aussi. Alors, ça c'est un peu bizarre parce que ça découvre deux démons. Au final, leur donne plus 1, plus 2 pour 3. Si tu joues aggro, t'as pas envie de pour 3 mana faire un sort qui ne met pas de board. Et quand tu joues contrôle, t'as pas envie de découvrir des démons. Donc, je pense que ça c'est le genre de truc qui paraît méga fort. Voilà, pour 3 mana avoir un effet comme ça, à la fois value, à la fois puissance. Et dans les faits, je pense que c'est le genre de carte qui ne sera pas joué parce que c'est un peu le cul entre deux chaises hein, finalement. Pardonnez-moi l'expression. Euh, alors, en guerrier, on a envie de vomir, évidemment. Le guerrier, il a. Le guerrier, en fait, il a juste récupéré des trucs. D'archétypes qui existaient déjà et qui ont jamais performé. Alors, pour l'archétype un peu contrôle, il a vraiment rien gagné. Il y a ça, mais c'est nul. Franchement, quand tu vois le truc du druide là qui te donne des armures en plus, ça faut que ce soit sur le board. Une fois que vous avez gagné des points d'armure, gagne deux points de plus. Faut que ça se. Enfin, ça c'est horrible. Genre... Encore si ça avait été un, un truc jusqu'à la fin de la game. Why not? Et vraiment, le guerrier, il va être. Euh... D'ailleurs, les gens ils gueulent hein, sur le guerrier. Hein. Euh... Et vous avez le truc un peu rué, un peu euh... value en mode euh... deck euh, créature d'arène, une arène améliorée quoi. Vous piochez une carte, on commence pour chaque type de serviteur que vous contrôlez. Donc voilà, un deck avec euh, des multiraces finalement. C'est chiant de revenir là à chaque fois. Et ensuite baisser. Euh, par exemple, le maître du rock, copie un serviteur de chaque type dans votre main. Donc c'est pareil pour 4, t'as une 4-3 juste tu vas faire de la value mais à un moment il faut quand même agresser faut pouvoir te défendre euh, le problème c'est que guerrier en général c'est contrôle donc euh... guerrier, le meilleur guerrier c'est contrôle et, guerrier créa... et en fait si tu veux jouer un guerrier créature un peu value bah t'as envie de dire mais man pourquoi tu joues pas paladin bouclier divin si tu veux jouer value pourquoi tu t'emmerdes à jouer guerrier alors ça c'est l'arme un peu contrôle entre guillemets mais qui est toute nulle inflige un point de dégâts à chaque serviteur et dès que tu gagnes des points d'armure tu l'améliores c'est pareil, c'est pas genre. Non, quoi. Enfin, franchement, euh, le guerrier, il n'y fait ni affaire. Euh, je vais vous montrer d'autres cartes hein, qui, justement, ont des effets avec. Euh, ça, on avait vu. Euh, si, lui, peut-être. Truc à peu près viable. Mais bon. Juste viable, quoi. Ça va être 7-7 ruée pour 5 mana. Provocation. Parce qu'en gros, ce sera la seule créa que tu auras. Euh, mais c'est même pas exceptionnel, genre c'est. C'est une carte défensive quoi. Mais bon, c'est vraiment. En fait, si ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus tous ceux qui le veulent, ça allait être bien, mais là non. Par exemple, on a ce genre de truc, voilà. Euh, plus un, plus un pour chaque type de serviteur que vous avez joué pendant cette partie. Voilà, la bonne carte défensive. Euh, la bonne carte ruée qui va souvent être, euh, je sais pas, euh, 4-5, quelque chose comme ça en ruée pour 3 mana, une 4-5 ruée, bon, c'est très très cool. Mais bon, ça c'est un truc défensif. Si tu as envie de te défendre, bah, tu joues guerrier contrôle. Tu ne joues pas guerrier rué, guerrier rué. Il a, il a toujours eu du mal à arriver dans la méta. Enfin voilà. Je... Franchement, cet archétype, j'y crois pas du tout. Et voilà. Bah, on a fini par le pire. Euh... Donc toutes les cartes ont été... Euh, J'avais voilà, J'ai proposé toutes les analyses. N'hésitez pas à les revoir hein, si jamais vous avez loupé les, les analyses euh, de cartes. Cette extension m'a bah, l'air vraiment cool. Beaucoup plus board centrique. Euh, la rotation, forcément, ça va affaiblir la méta parce qu'on passe, si je ne dis pas de bêtises, de 6 extensions à 4 extensions. C'est ça, hein, les 3 dernières plus une. Donc euh, voilà, on va avoir tout simplement un affaiblissement des extensions, donc faut, enfin de, de la méta. Donc un peu moins de combos, un peu plus de board centric. Il faut voir s'il n'y a pas des decks au-dessus, mais en général, on sait qu'il y a des nerfs au bout de 2 semaines en général. En plus, avec une rotation, il risque d'avoir des choses assez déséquilibrées. Mais voilà, on aura évidemment la petite... Euh le petit stream Theory Crafting euh, la semaine prochaine qui va arriver. Et euh, un jour ou deux jours après, on aura euh, l'avant-première que je vous proposerai sur ma chaîne Twitch. Euh, donc voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde